Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour euh, les pilotes de Swoop. On continue notre présentation des sorties euh, de Star Wars Légion. Là, on commence hein, à rattraper un petit peu notre retard. Euh, il nous restera le soleil noir euh, à faire et puis je pense qu'on sera, on, on sera pas mal. En plus, il y a de très très belles sorties euh, qui arrivent. Comme d'habitude, je suis en compagnie de euh, notre ami euh, Toto Lastico, le dévoreur le le de Star Wars Légion, celui qui engloutit euh, les dés et les critiques plus vite que son ombre. Toto, est-ce que ça va bien Ça va, ça va. Tu j'ai le droit à une euh, présentation à la Daenerys Targaryen maintenant Ouais, exactement. <rire> <rire> Allez, sans, sans, sans transition, mes amis et euh, eh si eh oui va... tout à fait Et tout à fait Non si on va parler avant, avant d'aborder la carte Parce que, que la carte est quand même assez courte Juste dire que bon il y a quand même un peu d'étonnement hein, Quand on ouvre cette boîte Puisque à l'intérieur il y a les figurines Et puis il y a ça Et puis c'est tout <rire> Donc bon on reviendra, on reviendra quand même sur la carte je voulais juste dire que ben, les figurines euh, sont quand même assez, euh, assez sympas puisqu'il y a euh, plusieurs variables euh, dedans. Hein, moi, j'ai monté les deux premières euh, avec, euh, avec les lances et puis euh, j'en montrais euh, deux autres avec, euh, avec les flingues. Et puis à l'intérieur, ce qui est super sympa, c'est qu'il y a plein de petites têtes. Euh, ah, oui. Donc n'hésitez pas à garder vos petites têtes pour aller les mettre ensuite sur des, euh, sur des, sur des, sur des rebelles. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais customiser mes rebelles. Mais voilà, les motos sont, sont plutôt sympas. Euh, quand j'ai commencé le montage, je me suis dit, « Ouh là là, ça va être tendu !» Et puis, en fait, euh, bah, c'est plutôt, euh, voilà, plutôt simple, c'est plutôt, euh, plutôt facile à appréhender. Franchement, je les trouve super classe. j'ai hâte de les peindre. Et euh, n'oubliez pas que le montage est euh, disponible euh, en ligne. Vous avez un QR code euh, qui vous est fourni sur le petit poster. Et grâce à ce QR code, vous allez pouvoir... Euh, euh, retrouver, euh, retrouver la notice de montage on commence euh, on envoie directement la carte euh, pilote de swoop euh, donc on est à 70 en coup il euh, y a deux motos euh, à chaque fois dans les squads on va avoir euh, de la santé euh, à hauteur de 3 on va défendre en blanc c'est plutôt, euh, plutôt cohérent et puis euh, par contre on n'a pas euh, de point de mécanique donc, euh, donc rien du tout. c'est n'est pas zéro, c'est un, un tiret. Donc c'est plutôt intéressant aussi. On va euh, search euh, en attaque euh, et, euh, et en défense. On se déplace évidemment euh, à 3. On va avoir euh, une vibro-h euh, avec un rouge, deux blancs, une bordée 1, dont on reviendra tout à l'heure pour nous expliquer de quoi il retourne. Même si, si vous êtes fidèle de la page, vous en avez déjà entendu parler avec Saf et avec les ornithoptères. et puis une arme euh, pistolet blaster lourd euh, à 1 euh, 2 avec euh, un noir euh, et, euh, et un rouge. au niveau des euh, alors au niveau des affiliations c'est important à chaque fois j'oublie d'en parler euh, on a euh, Empire non on a République et, euh, et rebelle donc ça aussi. Je trouve que c'est euh, c'est assez. Euh, je m'y attendais pas en fait euh, à cette à ces affiliations là. Euh, moi c'est vrai que quand j'ai vu la boîte arriver, euh, je me suis dit euh, on va être sur euh, on va être sur du, du, du collectif de l'ombre, euh, on va être sur de la CSI, on va être sur des choses comme ça. Et en fait pas du tout. Euh, on est euh, on est sur euh, sur deux factions. Moi je n'avais voilà, j'avais pas appréhendé ça comme ça. Euh, on va retrouver bien entendu le couvert 1 euh, qui euh, tant que vous euh, euh, défendez, vous améliorez votre couvert de 1 c'est tout simplement parce que vous êtes une moto puis que vous êtes en mouvement donc ça c'est quelque chose qu'on connaît déjà euh, avec, euh, avec les, les speedbikes de l'Empire On va avoir autonome euh, ça c'est pareil, c'est un mot clé qui est, qui est plutôt évident avec euh, visée 1 ou esquive 1 au début de la phase d'activation euh, si vous n'avez pas de pion d'ordre vous gagnez un pion de visée ou euh, un pion d'esquive c'est un peu euh, le, le contraire de, de euh, transporteur d'urgence qui, lui, si j'ai justement euh, l'ordre, j'obtiens ces pions-là. On va avoir renfort, que moi, je trouve très intéressant, puisque vous aurez la possibilité en fait, de déployer euh, vos troupes vraiment à la fin. Euh, je vous rappelle que euh, dans Star Wars Legion, quand on fait du déploiement, on le fait euh, l'un après l'autre. C'est-à-dire que moi je commence par poser une pièce, c'est de l'alternance de déploiement. Je pose une pièce, puis ensuite mon adversaire en pose une, puis j'en pose une, puis il en pose une. Si vous jouez contre de la CIC qui va avoir énormément d'activation, à un moment vous n'avez plus rien à poser, et lui il continue euh, à poser. Je prends l'exemple de la CIC, ici, mais c'est l'exemple de n'importe quel. Armée où il y a plus d'activation que vous, euh, vous avez fini de poser, ben lui il continue encore à poser, et ben là non, avec ces renforts là, vous les conservez et c'est lorsque votre adversaire aura fini de poser l'intégralité de ses troupes que vous vous poserez en dernier la vôtre, si lui, de son côté, il n'a pas également des troupes de renfort. Donc, ça, c'est intéressant. Thomas nous dira, euh, nous dira comment exploiter la chose. Et puis, le Speeder 1, euh, là aussi, euh, c'est un classique. Hein. Le Speeder 1, bah, c'est le fait d'avoir un mouvement obligatoire. Je rappelle que cette option-là, elle, euh, elle a été upgradée, à une époque, on n'avait pas trop le choix. Mais là, maintenant, on peut choisir soit de le faire en début d'activation, soit de le faire en fin d'activation, ce qui offre énormément euh, de flexibilité et qui même, du coup... Euh, pas shit, mais euh, offre une grande diversité d'actions de, de, euh, et d'opérations avec, euh, avec des motos, avec, avec les speeders, parce qu'il y a plein de repositions à faire, plein de contournements à faire. Ben, ça devient vraiment exaltant de jouer, de jouer ce genre de proposition. Voilà, j'ai tout dit. Merci, à bientôt. Au revoir. à <rire> Non. Euh, par quoi on commence, Toto On commence par les mots-clés ou on commence par ouais, border Il a chose hein. à dire là. Hein ah ouais, bah alors la question alors est. Déjà. Mais il est trop bon. Il est trop bon. Allez, alors, il commence à progresser un peu quand même. Hein bah oui, beau gosse hein, beau gosse Alors déjà, spécial dédicace au pilote qui est sur, euh, sur la moto, sur la carte, parce que le visage est juste incroyable. Ouais, euh, quand ouais, vous ouvrez la carte, vous regardez son <rire> visage, il est ouf <rire> Il m'éclate, à chaque fois que je vois cette carte, je suis mort de rire. Euh, mis à part ça, que dire sur ces nouvelles motos Donc on avait déjà une moto pour chaque, pour chaque faction hein. <rire> euh, sauf les rebelles. Mais eux ils ont des mecs à jetpack. Ouais. C'est pas mal aussi. Donc ouais, c'est une moto qui va se jouer dans le collectif, hein, on... on le précise, euh, en tant que support, et aussi chez les Rebelles et la République, ça a été une mm. surprise un peu hein, de voir euh, les affiliations. Euh... Bon, bah, c'est un choix de l'éditeur, on va dire ça comme ça. Hein. Mm. Je ne pige pas trop, Rebelle, on peut comprendre, République, je vois pas trop, mais non, après bon c'est un avis personnel, on n'y va... a pas forcément de débat à avoir. Bon, ouais. C'est pour meubler. Hein. Ouais, exactement. <rire> <rit> uh, on est sur... Une, on est sur euh... Un sujet qui est euh, mercenaire et je ouais. vais revenir sur le mot clé indépendant mmh. c'est que c'est une carte qui va bénéficier d'un pion visé ou d'un pion esquive quand il n'a pas d'ordre mmh. autonome donc, ce sont, d... autonome. donc ce, sont, euh, ce sont des unités à qui on va euh, éviter de donner des ordres mmh. euh, ce qui peut être un peu problématique sur le gameplay qu'ont les motos dans le jeu parce que les motos on a tendance à vouloir leur donner un ordre les jouer tout à la fin et faire et faire euh, passer les trois motos sur l'adversaire, et essayer de choper l'initiative le tour suivant pour, faire, pour jouer ces motos tout de suite. Mmh. C'est ce qu'on appelle jouer en dernier, jouer en premier. Mmh. Last first. Mmh. Voilà, il y a mmh. plein de façons de le dire. Mmh. Jouer en dernier, jouer en premier, c'est très fort sur les motos, parce que ça a tendance à piquer, c'est des nuages, c'est des essaims de moustiques, et ça va venir vous piquer dans tous les sens, et on peut enfoncer un flanc comme ça, et notamment et, et où, où aller chercher les pièces maîtresses. Et là, ouais. on peut intrinsèquement pas le faire, parce qu'avec mot, ce mot-clé-là, on n'a pas trop envie de donner des ordres, et votre unité sera moins forte avec un ordre. D'accord. Hmm? Les, les motos, traditionnellement, ce sont des unités qui vont servir à aller vous chercher des objectifs. Mm -hmm. Une percée, une mm -hmm. position clé, mm -hmm. un bombardement, mm -hmm. euh, des choses comme ça. C'est vachement mm -hmm. bien. Et le fait de ne pas vraiment pouvoir maîtriser euh, ces unités-là, ça peut être un problème, intrinsèquement. D'accord. On verra, c'est pas le seul problème de cette unité là. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se renouvelle nous joueurs pour savoir comment jouer ce type d'unité. Et j'ai deux trois trucs bien. à vous dire là-dessus. Parce mmh. que parce que on a trouvé des choses assez sympas. Et parmi les choses sympas, on a notamment le mot clé renforcement. Ouais. En français c'est renforcement. Hein. Renfort. Renfort. Et ben renfort c'est pas mal parce que encore une fois les motos c'est des unités que vous allez jouer dans les listes avec beaucoup d'activation. Mmh. D'accord, ça coûte pas très cher et le collectif vous donne la possibilité d'avoir beaucoup d'unités. Donc c'est des listes où on va jouer 12-13 activations. Mmh. Alors qu'aujourd'hui on joue plutôt 9-10, voire 8 pour les listes républiques. D'accord. Et ces unités-là, vous allez pouvoir les mettre à la fin. Et donc tout de suite euh, obliger l'adversaire à poser toutes ses unités et poser vos motos après pour pouvoir faire une contre-menace derrière. Ouais, donc ça. en termes de stratégie, c'est un côté intéressant. Et ça aussi un côté très intéressant sur les objectifs, parce que ça va vous permettre de protéger vos motos en les mettant d'un côté ou de l'autre de la map, à la fin, suivant le déplacement de l'adversaire. Moi, j'aurais été gourmand, j'aurais rajouté un scout. Ouais, mais toi, t'es très gourmand. <rire> trop, trop. J'aurais chuté la carte en mettant un scout. Mais voilà. vas-y, ça. Donc ça, c'est pour le mot-clé, euh... ces deux mots-clés que je viens de dire. Mm -hmm. Après, on est sur un, un, une proposition qui reste... Euh... Assez fragile, hein, parce qu'on a beau avoir une défense en blanc avec une adrénaline et un couvert 1, euh, ça tient pas de phase de tir. Hein, ouais, ça... clair. Ouais, ouais, Trois points de vie, bon, euh, voilà. Et ça a un autre problème fondamental, c'est la portée de ses armes. Euh, L'arme mm -hmm. de tir, c'est qu'une arme portée 2. Ouais. Et euh, quand t'es à moto, une portée 2, ça veut dire que t'es à portée toute l'armée adverse. Ouais, euh, ouais. Et quand tu es fragile ouais. comme ça, et que tu peux pas maîtriser tes activations... Il va falloir jouer sur le mouvement ça. et sur la, la, la position quoi. Il faudra essayer de pas être dans les angles de tir quoi. C'est ça qui va être chaud quoi. Bah, bon. C'est ça. Alors ce est qui est sympathique, c'est que on est sur une armée type euh, armée d'Attila de 1, hein. ce, sont des, euh, ce sont des harceleurs euh, à distance courte. Ouais, hein, c'est un, un peu ça l'idée. Mmh. Et on le revoit avec le mot-clé bordé. Hein. On, ouais, on va pas mal ouais. à parler. Ouais. Parce que c'est un peu euh, c'est un peu la force de cette unité, bizarrement, le mot-clé bordé. Euh, oui, parce que de de... Fragile, fragile, mais il va falloir aller taper dans le, dans le paquet. quoi. C'est ça qui est, qui est déstabilisant, en fait. Ben, c'est ça, c'est contre-intuitif d'avoir une unité qui doit passer au-dessus d'autres en étant très fragile. Mmh, mmh, mmh, mmh. Bon, Alors, border euh, plusieurs choses. C'est un mot-clé qui est spécifique, enfin, c'est un, un symbole d'attaque qui est spécifique. Mmh. Aujourd'hui, on connaît quatre types d'attaques. Hein. Les attaques de tir, les attaques au corps à corps. Mmh. Les attaques d'autodestruction et les attaques de bordée. Donc mmh. le symbole des attaques de bordée, c'est un rond rouge avec un viseur et une flèche dedans. Mmh. Donc pour vos vibro, vibro axe vibro axe, euh, vous avez donc un rouge de blanc et le mot-clé bordé 1. Mmh. Je vous rappelle que quand vous avez un mot-clé sur une arme, en l'occurrence ici, c'est euh, les, les mots-clés qui sont écrits en dessous des dés, c'est très important, et que vous avez un chiffre après la valeur du mot-clé, en l'occurrence bordé 1 ici. Ce chiffre est à multiplier par le nombre de figurines dans l'unité. Tout à fait. Et c'est vachement bien. important. Donc ça veut dire que deux tant motos. que vous avez deux figurines, hmm. tant que vous avez deux figurines, donc si vous en perdez une, c'est plus le cas, hein, mais tant que vous en avez deux, vous gagnez bordé 2. Hmm. Et alors ouais. pour, euh, pour un nouveau joueur, on peut dire « Ouais, chouette, bordé 2, ça multiplie par deux le nombre de dés ici. » Donc on ouais. passerait à deux rouges, quatre noirs. Et ça, c'est <rire> faux. C'est une grosse erreur. Le mot « bordé » ne fonctionne pas comme ça. Le mot « bordé » vous dit que vous pouvez faire X attaques de bordé. Et une attaque de bordée, c'est juste après un mouvement, mmh. vous pouvez faire une attaque avec le nombre de dés qui est inscrit, donc ici un rouge et deux blancs, mmh. sur la figurine que vous avez survolée. Ok. Alors, okay. Sur survoler, c'est... Je peux survoler qu'une seule qu'une seule figurine, ça impacte toute la troupe, on est bien d'accord Oui. Euh... Euh, c'est sur l'unité que vous avez survolée, je, ouais. je reformule. Ouais. ouais. Mmh faut pas l'avoir forcément dépassé si ou pas. Il y a une histoire comme il faut, ça de... il, faut que votre socle, il faut que votre socle, soit passé sur un bout du socle adversaire. Voilà, c'est tout. de l'adversaire, y compris euh, si vous jamais vous l'écraser hein. mmh, mmh, d'accord, OK. Donc, donc ici, euh, ce qu'on vous dit c'est qu'avec bordé 2, vous allez pouvoir faire deux attaques de bordé, donc c'est ap... donc après deux mouvements, deux fois un mouvement, vous allez pouvoir faire une attaque de bordé. Alors, c'est compliqué cette histoire là. Eh, ouais, peux... c'est pas simple. Je répète, je vais le reformuler. Ouais, s'il te plaît C'est vraiment un mot clé permet... de merde. <rire> euh, il, est, il est, pas, il est pas très bien rédigé, c'est vrai. Et je... Bon, bref. Euh, donc bordé, ça vous permet après une action de mouvement. Si vous avez, euh, si vous êtes passé au-dessus d'une unité ennemie, vous allez pouvoir mm -hmm. faire une attaque de bordé. Mm -hmm. Ça c'est bordé 1 okay. Bordé 2, c'est, vous pouvez faire ça deux fois. Donc, si vous donc, faites en fait, deux actions de pas, mouvement, je peux pas, je peux pas au premier mouvement attaquer deux fois. Je suis obligé d'attaquer une, voilà, une fois. Ensuite, je me redéplace. Et là, j'ai l'opportunité ouais. de faire une seconde attaque. Tout Mais à fait. sinon, tout je fait. ne pourrais pas. Alors, on n'oublie pas qu'on a spider 1. Que quand Alors, on fait son... Un... Oui, ouais, vas-y. Vas Est-ce que, est est que, est je... est est est que quand je fais mon mouvement imposé par spider 1, ça induit que je peux utiliser une attaque oui, de bordée Donc, j'ai le droit de faire... Spider 1, une attaque, un mouvement, ne rien faire, genre je me repositionne, et mon deuxième mouvement, qui est en fait le troisième, est de refaire un bordé 1, puisque j'en ai deux dans ma sacoche. On est d'accord Tout à fait, voilà. fait c'est pour ça. Et donc chaque attaque se fera uniquement avec un rouge et deux blancs, oui. peu importe le nombre de figurines dans l'unité, que vous ayez une figurine ou deux. Mmh, mmh, mmh. D'accord. Alors on peut se on... dire, euh, c'est pas énorme un hein, rouge de blanc, et c'est vrai, c'est pas énorme. Mmh. C'est pas énorme. Mais par contre, ce qui est très important, c'est que ce n'est pas une attaque de tir. Mmh. D'accord Et ça, qu'est-ce que ça veut dire, bah, pas, dire de défl... peut attaquer... pas de déflagration, euh, pas de choses comme ça. On peut pas renvoyer avec le sabre laser les attaques, euh, toutes ces choses-là. Ah. déjà tout, tout les mots, Tous les mots clés, si ça fonctionne... Les mots clés pas. qui fonctionnent. Tous les moquets qui fonctionnent sur des... des attaques de tir ne s'activent pas. Mmh. Les couverts ne s'appliquent pas. Mmh. Et on peut attaquer les unités qui sont au corps à corps. Mmh. Et ah ouais. Oui. Ah oui. Et, et ah oui. tu vois où je veux en venir. Tu ah vois ouais, je... où je veux en venir. Ah ouais. C'est que toute la force de ces unités-là, c'est qu'elles vont être... C'est une façon de les jouer, hein, attention. C'est qu'elles vont rester en arrière de l'armée. Elles vont ah ouais. attendre un tour, deux tours, trois tours. Et quand en face vous jouez contre une espèce de une personne très peu sympathique qui va envoyer un Dark Vador dans vos lignes, ou des Wookiees, ou des Mania Guard, ou n'importe quoi, vos motos, elles vont faire la technique de Attila. Elles vont faire paf, paf, paf, paf, paf, paf. Et alors, un rouge, de blanc c'est pas beaucoup. Ça fatigue. Quand, quand une moto peut le faire deux fois, on passe à deux fois un rouge de blanc, et quand vous avez trois unités de moto dans votre armée, ça commence à faire des tours très peu sympathiques. Ouais, très très hum. peu sympathiques. Hum. Et donc ça va être une unité de harcèlement, plutôt une unité de harcèlement de type... Euh, survolage, mais n'oubliez pas que euh, vous avez accès à trois actions hein. une action de mouvement gratos, avec mmh. le speeder et mmh. deux actions, donc vous pouvez faire un mouvement une attaque, un tir, et un mouvement, une attaque mmh, mmh, mmh. Okay donc on a une capacité de faire des petits lancers de dés qui est absolument infâme parce que en fait, euh, j'ai le droit de faire une attaque et un tir parce que l'abordé n'est pas considéré comme euh, mon nombre minimum euh, d'attaques euh, pendant mon activation, on est bien d'accord. Ouais. Ah oui, donc en fait, c'est extrêmement cheaté. Donc effectivement, j'en vois... Là... <rire> ah, si. En vrai, c'est pas très fort. <rire> là, je vois un truc de ouf, mais c'est vraiment pas fort. <rire> non, non, mais attends. Euh, si j'ai fixé, si fixé mais... les oui. troupes dans un close, c'est intéressant. Ouais. Si j'ai ouais, fixé les troupes dans un close, c'est super intéressant. C'est-à-dire que ah. du coup, c'est vraiment euh, de... Ouais, ouais, on va, on va, agresser, on va agresser ces troupes-là qui vont euh, se retrouver euh, constamment euh, avec un, un moucheron qui leur vole dans le coin et qui leur donne des petits coups derrière la tête, quoi. En plus et de ce qu'elles qu le... se prennent dans le close. Exactement. Et c'est vraiment ça qui va être très pénible à gérer. Ouais. Et honnêtement, il hein, n'y a rien de plus horrible pour un, pour un utilisateur de la force au corps à corps que de devoir lancer une sauvegarde. Parce qu'une sauvegarde, t'es là, tu fais « merde, est-ce que j'utilise mon pion esquive Est-ce que si je ne l'utilise pas Et si je me prends un point de vie Et je commence à m'affaiblir, et je suis dans la merde !» Donc, euh, tu parles, ouais. Tu... Ouais, hein, Genre un Luke Skywalker, quoi ouais ou... Ouais, ouais, ouais, ou un Vador, ou un... Ouais, su... voilà. Il y, y a plein de trucs très très pénibles à faire, et c'est très, très efficace pour gérer les unités qui sont faibles et qui s'engluent dans un corps à corps pour se protéger. Ça, c'est une façon de les gérer. Est-ce que c'est des machines à killer les héros lorsque le héros est pris en close C'est euh, pas une machine de kill, c'est une machine de harcèlement, donc ça va venir euh, baisser tout doucement la, les points de vie d'une unité. En fait, c'est pas elle qui va tuer, le, qui va tuer le, la, la personne, c'est ce qui est en close avec qui va le flinguer. Par ouais, contre, avec ouais. la moto, tu vas l'user en fait, tu vas, tu vas avoir un ça. travail d'usure, où tu vas lui consommer des pions d'esquive, tu vas lui, lui faire faire des jets qui font que statistiquement, il y a un, pion, un point de vie qui va faire le saut ah, et tout ça. Ça va passer. Ouais, et, ouais. Après, et après, à la fin, ce qui est en close avec, bam, donne un grand coup et puis, euh, puis c'est réglé quoi. Ouais. ouais où, ça, où ça permet de finir une unité qui est à moitié mourante, tu vois. Mmh, c'est mmh. vraiment, euh, vraiment les, les cavaliers d'Attila avec leurs arcs, quoi. Mmh, D'accord. Okay. C'est une façon de les jouer qui est, euh, qui est plutôt euh, jouissive Pour ne pas te mentir, quoi. je, je l'ai fait une fois et c'est quand même assez pénible à gérer. <rire> c'est très très pénible à gérer. Euh, parce que euh, je, je pense à un vador, euh, qui, tu te prends des baffes en permanence dans tous les sens et c'est très très chiant. Après, mmh. ça reste très fragile et le nombre de bordées dépend du nombre de figurines de l'unité. Mmh. Donc, euh, donc et... ça a vite fait de baisser en puissance aussi. Hein. Et d'un bon, et bon euh, repositionnement euh, systématique si tu veux pouvoir réattaquer euh, <coughs> la même escouade. Par contre, euh, quand on se retrouve euh, avec euh, du droïde euh, B1 euh, savamment euh, aligné afin de bénéficier euh, de euh, son, euh, son closing de, de, de, de, de pion d'ordre... Euh, ça peut être intéressant, soit de passer derrière, soit de passer devant, et puis de longer en fait euh, tout ça bah oui. en, tapant, euh, en tapant deux fois dessus en fait. Bah euh, oui, oui, euh, parce que tu vas te déplacer euh, quand même à vitesse 3, tu vas te déplacer 3 fois, donc il y a vraiment moyen de parcourir, euh, parcourir euh, la table euh, en, faisant, en faisant des bing bing dans les, dans les troupes quoi, hein, accessoirement. Bah ah, mais complètement c'est des unités qui sont parfaites pour faire de la chasse aux snipers par exemple ouais. toutes les unités qui sont fragiles et populeuses ça c'est. Tu, tu fais passer une vague de moto sur des B1 euh, ils vont pas aimer hein mmh, ils vont pas du mmh. tout aimer parce qu'eux ils défendent pas derrière donc euh, dès que tu fais une touche c'est un mort quasiment ouais c'est ça ouais, ouais. donc euh, ouais. ouais ouais plus plus que si t'arrives tu fais tes deux actions de mouvement et un tir de flingue parce que le tir de flingue est pas dégueu hein. son problème c'est qu'il a porté deux mais mmh. deux rouges deux noirs euh... bon <rire> pas sympa que... non plus est-ce que tu peux, est-ce que tu peux couper des cohésions avec euh, avec ce genre de troupe ou ou est-ce que ça te semble ça te semble un peu un peu hasardeux de, de la jouer comme ça ah bah, ouais, tu peux tu peux forcer le tu peux forcer sur un point central d'une cohésion de bruit de B1, hein. Si mm -hmm. Tu peux couper la, le partage d'ordre ouais complètement. Mm -hmm. tu, tu fais un mouvement vitesse 3 de repositionnement et de mouvements pour pour péter le centre. Ouais ça, ça, ça se ça. fait ouais. complètement. Mais ouais, okay. okay. encore une fois, c'est une unité qui va jouer euh, plutôt en grand nombre. Mm -hmm. Il faut mm -hmm. il te faut deux unités de soupe pour que ça marche. D'accord, donc il faut deux boîtes, trois. Si il, il faut en aligner ouais, ouais. Entre, entre, entre, 4 et, entre 4 et 6 pour toi, carrément. Ouais. Ça, fait ouais, moi même, euh, ça fait quand moi même... Par 6, ouais. Ça fait quand bah, même... 210 points, ouais. ouais. 210 points, euh, pour 210 points, tu as euh, 6, 6, 12, euh, tu as 18 points de vie en blanc euh, avec un couvert 1. Euh, ouais, tout ça, ça j'achète. Hein. Ah ouais, d'accord Mais il okay. faut avoir une stratégie. Hein. Attention, il faut avoir une stratégie. Ce que je vous dis là, c'est l'une des deux façons de le jouer pour moi. Euh, la première étant euh, la course aux objectifs, c'est-à-dire que je vais jouer en retrait et au moment donné, je vais courir vers les objectifs. Mmh. Le deuxième étant du harcèlement euh, en contre-attaque, si tu veux. Mmh. Et il y en a euh... une troisième dont je voulais parler. Euh, parler. Excuse-moi, on peut prendre les objectifs avec eux Il peut... y a des objectifs qu'on peut... Alors prendre, il y a, a qu'un seul objectif, on y a qu seul objectif que tu peux avoir, ouais. c'est les bombes du... Euh... Plastica, je crois, hein. c'est ça le, le. Ouais, parce qu'on est sur des véhicules, donc il euh, y, y a tout un ensemble d'objectifs qui nous est interdit, ouais. du coup. Hein? Complètement. Les otages, les caisses, mmh. les vapeaux, mmh. mmh. euh, les, les transmissions aussi. Hein. C'est des, des objectifs qu'on ne peut pas scorer. Ouais. Euh, ouais. Interception et les transmissions. Ouais. Mmh. Mais quand on, fait, euh, quand on fait des listes comme ça avec beaucoup d'activations, on va aller chercher euh, à être joueur bleu et de maîtriser son deck. D'accord. Son, son mmh. paquet de cartes de mission. Mmh. D'accord. Tu voulais parler d'une troisième façon de les jouer avant que je te coupe de façon éhontée C'est plus... Euh, c'est pas une façon de jouer, mais c'est une carte qu'on peut avoir dans la manche et mm -hmm. qui est plutôt désagréable. Et très désagréable. La grande force des Jedi, c'est de pouvoir euh, maîtriser le moment où ils vont jouer ouais. avec l'action euh, en attente. Un Jedi, mm -hmm. en général, il va prendre une visée, une esquive, je sais pas quoi, et faire en attente euh, pour attendre le bon moment pour jouer mmh. C'est ce justement, que tu faisais souvent euh... avec euh, Luke Skywalker justement. Ouais, Exactement Là tu es vraiment euh, dans, dans la belle maîtrise De, de ton jeu de Jedi mmh. Et les soupes Ils vont très bien avec une autre unité Qu'on n'a pas encore traité en collectif de l'ombre Mais qu'on traitera bientôt j'espère C'est le AA5 mmh. ah, Et le A 5 est une amélioration euh, Qui est le Raiding Party Leader mmh. Et qui donne à tous les soupes Et à tous les véhicules le mot-clé démoraliser. Et démoraliser, c'est une unité, c'est à ton activation, tu vas choisir une unité à portée 2 de toi, et tu vas lui mettre un pion suppression. Et ça va faire sauter lui en attente. Exactement. Donc c'est une unité que tu vas mettre <rire> à portée 2 d'un Jedi, Allez. et au moment où il va faire ses guignoleries, tu vas activer juste ton unité, et le but, ça va te faire péter son stand-by de merde. Allez. Voilà. Et donc là, on est sur un niveau de... ah, voilà plus plus <rire> voilà. Là, là ça devient un peu taquin mais c'est une très très belle opportunité c'est un truc que, que, que j'ai vu il y a pas très longtemps quoi et on en a discuté avec, avec les autres et ouais ouais pas sans c'est là elle pique celle-ci voilà on a on a un slot de com ouais, perdu mais... sur la carte comme ça là ouais. euh, qu'est-ce qu'on en fait de ce slot ah, de com pff... Moi je envie on n'en fait pas grand chose parce que ouais. 70 points c'est déjà beaucoup. Bah ben ouais, puis les... euh... ouais, ouais, voilà quoi. Il ouais. n'y a, y a qu'une seule, enfin moi je vois, il y a peu en fait, il y a très peu d'améliorations. Il y a une amélioration si on veut être très agressif qui est euh, système de visée jumelée. Euh, ouais. Qui vous permet, quand, quand vous n'avez pas d'ordre, vous avez un visée ou une esquive. Et quand vous avez un ordre, vous avez une visée. Hum. Voilà, ça vous permet d'être polyvalent. Mais honnêtement, Attends. la visée sur les soupes, euh, le... non le... du blanc, euh... Le jumet ouais. viselé, euh... ouais, ça donne cible 1. Après avoir reçu ouais, un or, vous gagnez un pion de visée. Ouais. C'est ça. Donc, il y, y a cette possibilité-là, euh, mais ça coûte quand même 5 points, donc ça fait 15 points si on en met 3, euh, ouais, c'est assez ouais. cher. Ouais, ouais, et, ouais. et encore une fois, les relances sur cette unité-là, c'est pas vraiment ce qu'on veut parce qu'on va faire de la bordée et relancer des dés blancs, euh, c'est n'est pas jojo. Mm, mm, mm. L'autre possibilité ouais. qui est agressive aussi, c'est le transpondeur d'urgence. Mais il marche qu'une seule fois et c'est 4 points et c'est un peu cher sur une soupe. C'est quand ouais. vous tirez votre pion. Ouais. Comment du coup, oui, quand, du... quand vous tirez votre pion, donc vous n'avez pas d'ordre, c'est quand vous tirez votre pion, vous pouvez avoir un M ou un dodge ou retirer une suppression, mais ça ne sert pas sur les véhicules, mais une visée ou une esquive en plus, donc ce qui vous permet d'avoir un tour très agressif avec éventuellement deux visées. Ouais, c'est l'effet miroir de l'autonome qu'on aura tout le temps si on n'a pas de pion d'ordre. Et du coup, on peut se mettre le transporteur d'urgence pour les fois où on en a un avoir non. quand même. Euh... Non, ça c'est le, le, le système de visée jumelée. Emergency, ça renforce euh, indépendant. C'est quand on, on s'active mais qu'on n'a pas d'ordre et qu'on l'a pioché. Mm -hmm. On gagne on un gagne pion de visée un pion et un pion esquive. Voilà, ou on retire donc on un les pion a en de plus d'autonome. Ouais. Voilà, c'est ouais. ça. Et c'est en plus d'autonome, ce qui est euh... Alors, ce qui peut paraître pas mal, mais que je trouve pas fou, parce qu'encore une fois, les relances, c'est pas forcément ce qu'on va chercher là-dessus. Il mmh, mmh. euh, y a peut-être une... une carte qui pourrait être sympa, et qui, si on veut rendre vraiment le sujet très pénible, c'est le système de brouilleur, le Jammer, pour euh, oh, 5 points. Oui. Il coûte euh, 5 qui points empêche les... Ouais, le... il coûte 5 points maintenant. Ah ouais, donc il a bien baissé, alors qu'il ah bah en ouais, parce 15 au début. début. Ah ouais, et, justement, et justement, moi, ça, c'était le truc qui m'intéressait, puisque, avec celui-là, euh, tout ce qui est à portée, hein, ne peut pas recevoir d'ordre. Hein, C'est bien de celui-là dont on parle. Ouais, tout à fait. Euh, et ouais, je me disais que ça, ça pouvait être intéressant sur les motos, en les faisant virevolter, euh, justement, euh, en arrière-ligne, et, euh, et en empêchant de donner des ordres euh, à ces troupes. Ça peut, euh, ça peut quand même être, euh, être assez impactant. Oui. Euh, sauf si elle se les donne à elle même hein. donc du coup euh, les porteurs de sabre euh, ils auront toujours Totalement. la possibilité ouais. d'avoir leur ordre à eux mais ils ne pourront plus faire profiter euh, des ordres qu'ils qu obtiennent Parce que la plupart du temps quand ils en obtiennent ils en donnent aussi à leurs troupes. là on est bien d'accord que si je joue une carte d'ordre qui me permet d'avoir des ordres et d'en donner je ne vais que les recevoir mais ne plus en donner Ouais, on est bien d'accord L'unité à qui tu donnes est à portée 1 de la moto ouais. Ouais, ça, ouais, Et on rappelle ça que la portée 1 Elle est faite depuis l'unité de moto Donc les deux figurines mmh. Et pas uniquement le chef Donc en mmh. écartant un peu vos motos mmh. euh, Vous avez le droit à une, une belle zone d'interdiction Surtout si vous en jouez 6 des motos mmh. Bon on a parlé de comment on les jouait euh, et, euh, et de ce qu'on pouvait faire avec Comment on les tue facilement. Ah bah tu tires dessus hein. ouais, bah. <rire> Ah qu'est-ce que je te dis d'autre <rire> Ouais, ouais bah oui, tu tires dessus, et puis ça fait pof, et puis il n'y a plus. Ouais, c'est du pop-corn, on est d'accord hein Ouais, voilà. Euh, voilà, quoi, c'est pof, quoi. Je ne veux pas me... te donner des stratagèmes de fou, parce qu'il suffit juste de tirer dessus. Alors, voilà. c'est simple, vous les visez, vous tirez dessus. Voilà, c'est voilà. tout. Euh, elles se déplacent beaucoup, elles virevoltent beaucoup. Ouais. Ce que je fais, je m'en débarrasse tout de suite, parce qu'elles vont quand même facilement et rapidement arriver au close. Ou où, euh, où je m'en occupe pas, puis je garde ça pour la fin, et euh, c'est craquant sous la dent si, si on se retrouve face à un ennemi aguerri, il ouais. va... le tour où les motos vont s'approcher, elles ne vont pas venir seules. Elles mmh. vont venir accompagnées euh, d'une grosse bébête. Ouais. Okay un Dark Maul, euh, du Black Sun, euh, des, des, des gens pas très sympathiques. Mmh. Et on va se retrouver très vite débordé mmh. euh, mmh. Parce que les motos, euh, tu vas te faire contacter, les motos elles vont venir, elles vont te passer dessus... Euh, en réalité, il y a des choses qu'on qu peut vivre assez mal hein, avec les motos, hmm. si c'est si bien amené. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ce soit les unités à, à rusher en premier. Ouais. Parce qu'elles vont, vont venir en seconde lame. Euh, moi, je me concentrerai sur les autres menaces qui arriveront sur toi. Mais encore une fois, ça va dépendre des Ouais, missions. parce que dès que tu flingues le mot, après, tu te retournes et tu fais un, ah, 1 ah, ah, allez, viens maintenant. Et en bah, gros, oui, le mec, il se, il se décompose. Mais euh, est-ce que euh, il faut éviter le close à tout prix et puis essayer de se faire du repositionnement, du repositionnement, parce que craindre à tout prix le close qui induirait que les motos deviendraient efficientes, ou est-ce que toi tu rentres dedans et tu, tu pars au close en te disant « tant pis, je fais le dos rond, je vais me prendre 2-3 attaques, mais à un moment, à un moment je, serai, je serai libéré et j'aurai le temps de m'occuper de plus tard. » Ouais, c'est une façon de voir, on peut, on peut le faire comme ça. Hein. On peut... mmh, mmh. Euh, en fait, ça va dépendre du scénario, J'ai pas de réponse type. Il y a des moments oui, où il va falloir sûr, tirer ouais. dessus, si ouais. elles ont l'objectif et si mmh. elles n'ont pas d'objectif, en effet… Euh... On va utiliser la fameuse technique de, du serrage de fesses et voilà. Quoi. Mmh, mmh. Si ouais je ben je une esquive et puis voilà. Bon. Si le mec il se pointe avec euh, avec euh, trois boîtes, euh, euh, 210 points, euh, ouais effectivement il lui reste des choses dans son armée, mais mais euh, il aura quand même fait un fait un pari que je trouve euh, que je trouve moins euh, un petit peu risqué. Je crois que euh, les motos se sont vues dans un tournoi euh, en Allemagne qu'elles avaient mmh. été assez euh, efficientes, elles ont été jouées comme ça en trilogie. Je m'en rappelle plus. Il euh, y en avait BP. deux de mémoire, deux. mais euh, c'est quand même le mec qui a gagné le tournoi, hein, qui les a Bah ouais ouais, quand même, ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. ouais complètement. Ouais, ouais. Euh... et donc il a fait du, non, harcèlement, euh... Euh, du harcèlement comme ouais. ça, quoi. complètement, mmh. ouais. Il les a mmh. envoyés un peu à la schlag, d'ailleurs, et ça a plutôt bien marché. Hein. Mmh. d'accord, okay. euh... Non, non, mais en fait, euh, étant donné que c'est pas si cher que ça, 210 points c'est pas énorme, tu peux avoir un maul et tu peux avoir un A5 avec des Black Sun dedans, des soleils noirs, Ouais. et quand as un mole et un camion qui arrivent avec des gens qui sont pas très sympathiques bah, ouais. faut faire des choix et tu sais que tu vas t'en prendre plein la gueule quoi hmm. voilà. d'accord okay. donc il faut bon. beaucoup de sang froid beaucoup de et sang froid ben, faut être pense... un animal à sang froid c'est ouais. ça exactement je pense qu'on a, euh, qu a fait euh, le tour de, euh, de ces euh, de ces petits euh, pilotes euh, de soupe vous voyez c'est euh, voilà, c'est à ne pas euh à ne pas sous-estimer quand même, euh, mais euh, c'est quand même une faction qu'il va falloir apprendre à maîtriser. Faites des tests euh, de compo. Si vous êtes euh, un joueur qui est plutôt, euh, plutôt euh, euh, dans la célérité, n'hésitez ben, euh, pas à les prendre. Hein. Ça, va, euh, ça va virevolter dans tous les sens. Mais il faut absolument essayer d'associer ça à, euh, à de la grosse bébête, comme a dit euh, Thomas. C'est-à-dire qu'il vous faut quand même un, un, un contacteur qui qui est fort qui est capable d'encaisser pour pouvoir permettre à vos à vos motos de s'exprimer de s'exprimer un petit peu le mot de la fin Toto des choses à dire sur sur les organisations du moment ouais juste un dernier mot sur les motos euh, là on a pris un prisme un peu compétitif pour en parler euh, si vous êtes si vous jouez à la cool vous allez vraiment vous éclater avec ça ouais. quoi parce que ouais. les figurines elles sont exceptionnelles ouais. on peut toutes les personnaliser de façon différente ouais. et euh, c'est quand même assez rigolo à jouer c'est mmh, quand même mmh. assez rigolo à jouer mmh, mmh, mmh. ouais je et pense euh... qu'il y, y a moyen de réutiliser pas mal de, de rabios en plus donc on avait dit hein, les têtes on peut les réutiliser pour, pour ouais. les mettre sur, sur vos troupes mais il va rester des pièces de la, de la moto quand vous les avez montées les deux et euh, du coup si vous achetez plusieurs boîtes il y a vraiment moyen de faire en sorte à ce qu'il n'y ait pas une seule mob qui se, qui, se, qui se ressemble. Et puis moi, je vais prendre un plaisir incroyable à les peindre. Et euh, là, actuellement, juste sous moi, là, il, y a une, il y a une image d'une moto rouge et blanche. Et euh, je pense que je vais carrément me, me, me payer le luxe de faire des trucs un peu, euh, un peu limite, euh, limite pod racer, tu vois. Euh, à la fois la moto euh, en, mode, euh, en mode Mad Max, puis à la fois la moto... Euh, pas en mode Vespa comme on a pu l'avoir dans certaines séries euh, que l'on renie mais euh, un peu stylisé euh, en mode course et euh, ça va être ça va être top quoi ok ben merci beaucoup Thomas pour euh... nous on est CF ouais il reste encore un hein. petit peu des places et eh ben voilà quelques places ouais il reste deux semaines ouais. Coup, ouais deux semaines c'est ouais, ça deux semaines oh putain c'est bientôt les gars <rire> <rire> Faut que je prenne mon AirBnB, moi j'ai toujours pas pris mon AirBnB, ça euh, Ouais, ouais, il reste un truc sympa pour vous. Hein. Ouais, ouais, ça va être très très très sympa. Le bien nommé CF, euh, on a hâte d'y être la formule, la deuxième, deuxième, deuxième, deuxième saison. Est-ce que euh, Safsouf va, euh, va réussir à conserver son titre ou est-ce qu'il va euh, devoir, euh, devoir le partager avec, euh, avec quelqu'un d'autre euh, On a hâte. Je pense que la concurrence va être rude et qu'il y a beaucoup de monde qui a euh, qui envie et qui a faim. Donc il faudra y être. Évidemment, ce sera euh, en stream. Euh, sur la page euh, Pierrot en tout cas pour tout ce qui est des phases finales c'est à dire que je pense qu'on va streamer tout le dimanche avec quart demi euh, et final euh, sur la page et puis sinon le, le, le samedi je prendrai le temps d'être présent avec vous euh, sur les lieux, et puis on discutera, on échangera, puis je ferai des petits vlogs, des choses comme ça. Et euh, de mémoire, il y a le Block of Endor qui sera présent le samedi pour streamer, donc n'hésitez pas également à rejoindre sa page et à vous abonner dès aujourd'hui, en activant la petite cloche, comme ça, dès que l'événement se lance, vous serez mis au courant, à la fois chez moi et chez lui, des vidéos qui tombent, des lives qui tombent, et donc euh, euh, de la diffusion euh, de cet événement. Merci Thomas, bah, rendez-vous dans... dans deux semaines, si on ne se voit pas d'ici là hein bah, euh... Avec deux fois plus de personnes que l'année dernière, quand même. On avec... est passé à 128. Hein. Ah ouais, ah ouais. Arrête, Arrête, Arrête, incroyable. Arrête, vous êtes incroyable. des malades, les gars. <rire> et on m'a dit qu'on qu espérait avoir encore plus de place. Donc, de toute évidence, pour la troisième édition, il faudra encore voir plus grand. Et, euh, et voilà. Et puis, je, tiens, j'en je, profite pour remercier le, le, le, le partenaire qui est là, puisque il nous a fourni des petites dotations que vous retrouverez pendant le tournoi et je crois qu'il y avait des petites idées pour les dotations, donc voilà, je, je, je ne donne pas de secret, mais euh, c'est sympa, il y en aura vraiment, cette fois-ci, presque pour tout le monde. Régalez-vous Ouais, régalez-vous Merci Thomas, à très bientôt, prochaine vidéo Star Wars Légion présentation des Battle Force. Euh, ce sera une vidéo qui sera plus tournée euh, euh, débutant que analyse de contenu, je vous expliquerai un petit peu voilà, ce qu'on peut faire avec ces boîtes en quoi elles peuvent vous accompagner dans le jeu si vous êtes débutant et puis euh, les petits euh, achats side euh, qu'il vous faut impérativement euh, faire pour pouvoir vous lancer dans Star Wars Legion. vous êtes nombreux à le faire et on vous en remercie et il nous reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout des bons jets parce qu'il n'y a que ça pour le type d'en face et à vous dire à très bientôt sur la page Thomas se joint à moi. Tôt